Salut, cette vidéo est extraite du live, on fait un playbook ensemble et si tu veux utiliser un super soft pour faire ton playbook, je te mets à disposition celui que j'ai fait gratuitement. Le lien est dans la bio et je te souhaite une bonne vidéo. Dans mon personnel, combien j'ai de joueurs qui sont capables de jouer downline man, OK Combien j'ai de joueurs qui sont efficaces quand ils ont la main dans la boue. D'accord Donc, combien j'ai de joueurs qui sont capables d'être efficaces quand ils ont la main dans la boue. Ça c'est un downline man, OK Combien si y a un joueur qui est 3 points ou 4 points et qui est capable d'être efficace dans cette position là. Est-ce que ces joueurs-là sont dominants physiquement Ou alors est-ce qu'ils sont rapides Ou alors est-ce qu'ils sont forts Ou est-ce qu'ils sont dominants rapides et forts okay Ça c'est vraiment la base, ça va déterminer le front qu'on va jouer. Ensuite vos linebackers, est-ce qu'ils sont plutôt lourds et puissants Ou légers et rapides, Ou est-ce qu'ils sont les deux okay euh, Du coup euh, ça change beaucoup de choses. Et enfin vos defensive backs, Est-ce qu'ils peuvent couvrir man to man Est-ce qu'ils peuvent couvrir man to man C'est la seule réponse à laquelle vous devez répondre pour décider de quel coverage vous allez jouer. Est-ce que vos joueurs peuvent couvrir man-to-man man D'accord Ça, c'est vraiment important. Si vos joueurs peuvent couvrir man-to-man, man, dans votre ligue, attention, hein, je ne dis, dis pas, est-ce que vous êtes en D4, est-ce que vos joueurs peuvent couvrir man-to-man man des, des équipes de D1 Non. Mais si vous êtes une bonne équipe de D4 et que vous avez des athlètes qui sont au-dessus du lot par rapport à la D4, oui, ok Ça, c'est à, à vous de décider, d'accord C'est à vous de me dire. Ce n'est pas moi qui, qui, qui, qui suis capable de, de, de prendre cette décision-là à votre place. Et c'est pour ça... Que vous devez absolument absolument comprendre quel est votre effectif et que vous devez absolument avoir plein d'outils dans votre boîte à outils vous vous devez pas absolument, enfin vous devez absolument tout faire pour pas être un coach euh, euh, un coach qui est omnibulé par un seul système faut être capable de jouer plusieurs trucs évidemment il ya des choses avec lesquelles on est plus à l'aise que d'autres évidemment il ya des choses qu'on comprend mieux que d'autres mais vous devez être capable à terme dans votre carrière à mon sens si vous voulez réussir dans le coaching, et je ne suis, suis personne pour dire ça, hein, j'ai encore rien fait, euh, mais à mon sens, c'est important d'être multi-système et d'avoir connaissance de plusieurs choses. D'être capable de jouer plusieurs fronts, de comprendre pourquoi on joue ces fronts-là. D'être capable de jouer plusieurs couvertures, de comprendre pourquoi on peut jouer ces couvertures-là. Ah, tu veux de la cover 4 Ok, ok, ok, okay, okay j'ai compris. Coverage. Ok. Coverage. Et tu veux de la cover 4 Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire. Okay Donc ça, c'est le... Ça, c'est le, le petit logiciel Playbook que vous allez pouvoir télécharger. Le lien est dans la bio, je rappelle. Okay ça vous donne accès à ce truc Google Drive. Tout est expliqué. Il y a des tutoriels, il y a des vidéos. Pour savoir comment ça marche, ça vous explique comment l'installer. Et il y a tout ce qu'il faut pour faire un Playbook avec Google Drive. C'est vraiment un outil merveilleux. C'est facile à partager avec vos joueurs. C'est facile à partager avec vos coachs. C'est vraiment trop cool. Okay je me suis embêté à faire des trucs à peu près jolis. Donc, euh, je, vous montre. Okay je vous montre. Donc on a, Ça se présente comme ça. On a un template qu'on va pouvoir modifier à sa guise avec du coup tout le système de responsabilité etc je reviendrai juste après et du coup on a un système pour faire des slides comme ça donc du coup qui seront vos jeux tout simplement et du coup avec ça on va réussir à faire, nos... à réussir à faire notre playbook euh... et c'est vraiment très très simple donc la première chose qu'on va faire c'est que je vais